Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine, pour le premier décan, eh bien c'est le soleil qui est en vedette avec l'entrée de, de l'astre du jour en Cancer. Alors qu'est-ce que le Cancer pour le Bélier? D'abord c'est un signe euh, une des bases hein, de votre thème, euh, il fait partie des signes cardinaux comme le vôtre, et euh, il représente la maison, la famille, le passé, ce sur quoi vous êtes construit. Donc c'est quand même un signe très important, mais il faut savoir aussi que c'est un signe d'émotion, d'intuition, c'est un signe d'eau, or votre nature de feu n'est ben, pas toujours très à l'aise avec euh, les, le monde émotionnel euh, du Cancer. Donc vous avez en vous tout un monde émotionnel que souvent vous refouler, ou que vous transformez des émotions que vous pouvez transformer en colère, parce que vous avez la réputation quand même d'être un petit peu coléreux sur les bords. Hein. Euh, donc faut, il faut que vos proches sachent que lorsque vous vous mettez en colère, eh bien c'est une façon pour vous d'exprimer, de sortir plutôt ces émotions qui vous dérangent, parce que elles vous dérangent. Donc euh, avec euh, la présence du soleil dans ce signe, vos objectifs représentés par le soleil seront plutôt familiaux, hein, on va dire, euh, euh, vous allez peut-être vous préoccuper de vos enfants qui passent ou ont passé un, un examen important, vous allez vous préoccuper de la maison où vous avez peut-être des choses, des travaux à faire, euh, euh, ou d'un parent qui a un problème de santé, hein, d'autant plus que euh, d'ici quelques temps le soleil va être opposé à, à Saturne. Donc tout ça, ça, ça nous indique que vous pouvez vous faire du souci pour un parent. Donc, mais pas cette semaine! hein. Musique Deuxième décan, vous êtes vous sous l'influence, enfin j'aime pas le mot influence, mais disons que euh, voilà, il y a dans le ciel une triple dissonance, quadruple même, entre Vénus, Neptune et Jupiter, et Jupiter, Neptune, enfin bref, tout ça nous amène dans des zones de votre thème qui sont un petit peu euh, troubles. Alors vous pourriez être euh, euh, peut-être déçu par quelqu'un qui va... L'un de vos proches euh, ou un collègue qui va faire quelque chose... Euh, dont vous ne le croyez pas capable, euh, c'est pas grave, hein, ça n'a aucun caractère de gravité et ça ne va pas durer. Mais bon, vous serez un petit peu perdu en vous disant euh, bon, euh, comment est-ce qu'il peut se conduire ou elle peut se conduire comme ça? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Pas grand chose, simplement euh, peut-être euh, lui dire, si vous vous rendez compte que la personne est en train de vous mentir, ou d'agir euh, euh, de manière sournoise à votre, euh, à votre endroit, vous le confrontez à, son, à ses comportements tout simplement, vous lui servez de miroir, vous lui dites tu vois ce que tu es en train de faire là, est-ce que tu sais quelles conséquences ça peut avoir euh, et euh, ce que ça me fait. Donc euh, vous le mettez devant ses responsabilités, finalement. Et donc faites attention surtout à ne pas tout amplifier, hein. restez vraiment dans, le, dans un cadre le plus rationnel possible. Troisième décan, alors vous, c'est une rencontre entre Mercure et Mars qui a lieu cette semaine, et elle est en, se fait en Cancer, donc elle n'est pas forcément en très très bon aspect avec vous. Euh, ça concerne bien évidemment la famille, mais bon, par opposition avec, avec votre secteur de carrière, vous pouvez aussi vous prendre le chou avec l'un de vos supérieurs. Bah a priori, moi je dirais que c'est plutôt en famille que ça va se passer et que vous allez avoir à remonter les bretelles à l'un de vos proches ou à l'un de vos enfants. Hein. Ça peut être un, un ado qui vous en fait voir de toutes les couleurs, euh, euh, parce que bon, euh, c'est encore peut-être euh, c'est encore une semaine d'examen où il va plus à l'école et où vous n'arrivez pas à le tenir, hein. vous vous mettrez en colère hein, sous cette conjoncture et vous risquez de dire des mots assez durs. Alors donc prenez le temps de réfléchir avant de dire ce que vous pensez de manière trop cash, hein, parce que sous cette conjoncture on est généralement euh, un petit peu trop franc du collier. Donc euh, bon, dites les choses, mais essayez de les enrober, de, de, de faire preuve de délicatesse, Bon, à moins que vous ne vouliez vraiment marquer le coup, hein, c'est possible si jamais euh, l'autre a fait une grosse bêtise, ou vous a manqué vraiment de respect par exemple, euh, bon vous pouvez mar marquer le coup, mais euh, surveillez toujours, hein, on est euh, rentré en cancer, Il faut toujours faire attention à la sensibilité quand on est en période cancer, euh, autant la vôtre que celle des autres. deux bonne journée avec euh, vendredi et samedi avec la présence de la Lune en Verseau, parce que vous allez sûrement faire quelque chose d'inhabituel, ou alors vous allez aller euh, dans un endroit où vous allez rencontrer des gens, euh, faire de nouvelles connaissances, ou alors voir des amis que vous n'avez pas vu euh, depuis longtemps, euh, parce que bon, euh, le soleil vient juste de rentrer en cancer et c'est votre passé aussi le cancer, donc il pourrait y avoir une réunion euh, des anciens de l'école par exemple, bon je, ça ne va pas être pour tout le monde hein, bien évidemment, mais il est très possible que euh, vous rencontriez euh, par hasard un, un ou une amie que vous n'avez pas vu depuis très longtemps et bah, parfois bah, vous en serez content, hein, ça vous fera euh, le week-end. On se retrouve la semaine prochaine,